Bienvenue à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter non pas mon village comme la dernière fois mais je vais vous présenter une technique d'attaque de farming alors cette technique consiste à avoir tout d'abord 5 bombardiers niveau 4 ou niveau 5 bientôt 100 gobelins et 90 archers donc le plus important ici c'est les gobelins parce que les gobelins euh, vont, euh, vont pouvoir piller les ressources euh, relativement vite et les archers euh, peuvent passer euh, les murs donc n'a pas besoin de, de barbares ou de, ou de quoi que ce soit euh, et enfin les euh, les casse-briques ou les bombardiers comme je sais pas comment vous les appelez vont euh, permettre de casser les murs pour aider les, les gobelins à passer voilà donc on va voir, on va essayer de trouver une partie, donc j'espère que, que ça va aller vite. Alors, qu'est-ce qu'on a Non. Donc il ne faut pas hésiter à chercher. Alors, euh, chercher, euh, c'est vraiment. Il euh, faut vraiment chercher. Hein. Parce que sinon, on va trouver sur des. Voilà, on va tomber sur des. des mecs, euh... Ah voilà. Alors regardez. Alors ici, la, la technique. Vous voyez Ici, là, il n'y a pas d'écusson. Donc ça veut dire que le, le mec joue pas. Il joue pas. Merde. Donc, excusez-moi. Donc il joue pas. Donc je vais pouvoir l'attaquer tranquillement. Donc on voit qu'il a 100 000. C'est assez conséquent. Et 107 000, pareil. Donc je vais commencer. Alors, je vais mettre les, les gobelins direct sur les attaques. Regardez, ça, ça défile. C'est vraiment euh... Putain, excusez-moi encore. Alors, voilà, ensuite. Voilà, j'actionne un peu. Bon, Lazy c'est euh, le fondateur euh, et le designer de, de ma chaîne, donc, euh, donc excusez-moi s'il appelle là, je sais pas pourquoi il appelle. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc regardez ça descend. Le but c'est de se concentrer sur les mines. Parce que quand il n'a pas d'écusson, c'est obligé qu'il qu joue plus. Donc ça veut dire qu'il a tout dans les mines. Donc voilà, une fois que j'ai euh, que je lui ai volé l'intégralité, hein, il manque un petit truc là. Voilà. Alors regardez ce qu'il me reste. Il me reste assez. Euh, alors là, voilà, j'ai euh, assez. Donc là, il y a une petite, mine, une, une petite caserne. Et alors il faut toujours se regarder. Parce que la majorité du temps. Dans les, les ennemis posent dans les dans les bords. Je sais pas pourquoi, mais euh, c'est assez inutile. Voilà, alors je vais utiliser les archers pour euh, essayer d'avoir au moins une étoile. Alors, je vais, je vais euh, attaquer tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et je pense que euh, ça fera une étoile. Donc j'espère. Voilà. Bon, j'ai là je suis déjà à 40%. 40%, 42. Voilà, j'essaye d'économiser au max. Le farming, c'est l'économie. Il faut que dès que j'arrive à 50, pile, j'arrête. Voilà, voilà, je suis à 40. Là, je vais faire un chiffre rond. 45 et 40. Voilà, là, j'ai fini. Donc là, j'ai fini mon attaque. Voilà, donc, euh, j'ai gagné 100 000. J'ai rien, presque rien euh, utilisé, comme vous voyez. Regardez, 100 000 et euh, 60 euh, barbares, euh, 60 gobelins et 45 archers. 105 prix. Et, euh, voilà, regardez, 105 prix et 96 euh, 000 d'élixir. Voilà, c'est assez conséquent. Euh, donc, voilà, regardez, donc, ah merde, j'ai pas assez... Excusez-moi pour les gros mots, hein, c'est un réflexe. Euh, j'ai pas, je pense pas avoir assez pour mettre ma, ma tour de sorcier niveau 4. Est-ce que j'ai assez Il me manque 46 000 d'or. Voilà, donc... Dans à peu près un combat, j'améliorerai ma deuxième tour de, de sorcier niveau 4. Et en parlant vous euh, la dernière fois, je vous ai dit que j'allais améliorer mon barbare niveau 3. Et bien il y est. Voilà, j'ai le barbare niveau 3. Ainsi que, euh, que euh, les 4 canons euh, niveau 9 qui ont été euh, finis euh, ce matin. Et celui-là qui va bientôt être fini. Et comme ça, j'aurai tous mes canons niveau 9. Donc voilà, c'était une, euh, une petite astuce euh, pour euh, le farming. Alors, n'oubliez pas, dans un premier temps, il faut chercher. Et dès que vous trouvez quelqu'un qui a euh, qui a pas d'écusson, c'est qu'il a l'intégralité dans, dans, les, dans les mines ou dans les, et dans les extracteurs. Et enfin, une petite astuce quand vous voyez vous n'êtes pas sûr, regardez le, le plus fiable c'est l'extracteur d'élixir noir. Euh, comme il n'a pas beaucoup de, euh, de place quand c'est quand c'est euh, quand c'est rempli ça veut dire que c'est tout dans les mines voilà voilà ça c'était euh, le, le petit euh, le petit tuto encore excusez moi pour l'appel euh, de, de l'ISIS et euh, à bientôt et j'espère que que vos vidéos euh, que mes vidéos euh, vous plaisent et euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires euh, pour voir ce que, ce qu'il faudrait que j'améliore et euh, et voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez, euh, vous voulez que je fasse des vidéos sur autre chose, voilà, j'essaye de faire des vidéos euh, assez intéressantes, mais euh, dites-moi vraiment euh, ce que vous voulez faire, euh, ou ce que vous voulez, ok Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à faire partager la vidéo. Euh, ça me fait chaud au cœur euh, de voir euh, quelques vues euh, jour après jour, et ce qui me pousse à avancer, donc essayez de partager un max. Un max. Et, euh, et voilà, et je vous dis à bientôt, je vais faire euh, pour la prochaine, je vais essayer de faire, euh, disons, euh, une petite attaque délire ou un truc comme ça, euh, genre euh, full, euh, full géant ou, euh, ou un truc comme ça, je vous, je vous tiendrai au courant, et, euh, et voilà. Donc euh, à plus, c'était euh, Inex34, et euh, à bientôt, et bon jeu.